Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du, du mirage allemand qu'on donne toujours comme, comme référence, donc l'Allemagne, la réussite de l'Allemagne, mais euh, ce n'est pas à n'importe quel prix. Vous allez voir dans cet extrait de journal télévision de la télévision belge qu'en fait, il y a pas mal de personnes, donc un grand nombre de retraités qui ont besoin de travailler jusqu'à 70 ans pour arriver à survivre en Allemagne. Donc vous allez voir ça, c'est assez terrible et malheureusement c'est ce qui risque de se passer en France et en Belgique très rapidement. Et vous allez voir que c'est vraiment une illusion la réussite de l'Allemagne et qu'il est nécessaire vraiment de trouver une autre solution pour vous si vous voulez arriver à gagner correctement votre vie si vous êtes jeune durant les, votre carrière et après pour vous assurer une, une retraite correcte. Avant tout abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on va voir ça, on se retrouve après ce petit reportage. Voilà, à tout de suite à l'occasion des élections fédérales de ce dimanche en Allemagne, gros plan sur l'un des grands thèmes de la campagne électorale, le double visage de l'économie allemande. Il y a d'un côté le commerce florissant, le chômage historiquement bas et de l'autre la précarité grandissante, notamment des retraités. Ils sont de plus en plus nombreux à devoir travailler pour survivre et les plus touchés, ce sont les femmes. Reportage de notre envoyé spécial à Berlin, Annie Kappel. Il est 11 heures dans cette petite boulangerie berlinoise. Heidi Steinbock termine sa journée. Elle est debout depuis 2h15 du matin. « Vous n'êtes pas fatiguée ?»« Si, je suis fatiguée. J'ai besoin de mon café. »« Vous pensez tenir encore longtemps comme ça ?»« Encore un an, jusqu'à mes 70 ans. » Presque 70 ans et pourtant toujours au travail. Du lundi au vendredi, 8,50 euros de l'heure. Le salaire minimum mais pour Heidi, c'est essentiel, car impossible de s'en sortir avec sa pension de 821 euros. Pourtant, Heidi a commencé à travailler à 16 ans, mais son parcours n'a pas été sans heure. J'étais au chômage pendant quelques années. Je m'étais lancée comme indépendante, mais j'ai dû abandonner ma boulangerie parce que j'ai eu de graves problèmes de santé. Le plus dur, c'est la fermeture. Parce que le soir, je me demande comment je vais rentrer chez moi. Mes pieds me font tellement mal. Je marche comme une vieille de 80 ans. Heidi vit depuis des années dans ce studio. Son petit chez-soi qu'elle ne voudrait quitter pour rien au monde, mais qui lui coûte 560 euros par mois. Alors quand elle a payé toutes ses factures, il lui reste à peine 100 euros. Avec ça, je fais des cadeaux à mon petit-fils et j'économise pour le jour où je ne pourrai plus travailler. Comme ça, j'aurai un petit filet de sécurité pour ne pas rester sans rien. Je remercie Dieu de me donner la force de continuer à travailler. Pour bénéficier d'une retraite confortable en Allemagne, il faut avoir travaillé pendant au moins 45 ans à temps plein dans des fonctions bien payées. Pour ceux qui ne remplissent pas ces conditions, les pensions se voient rabotées pour atteindre parfois des niveaux planchers. Résultat aujourd'hui, plus d'un retraité sur dix est contraint de travailler pour bien vivre. Une précarité qui touche avant tout les femmes grandes perdantes du modèle économique allemand. Dans ce pays où l'accueil de la petite enfance laisse encore à désirer, près d'une Allemande sur deux travaille à temps partiel. C'est un problème structurel. Or, chaque heure travaillée en moins signifie des coupes dans la retraite. Et quand elles travaillent, les femmes occupent trop souvent des emplois sous-payés. Un emploi sur cinq est ce qu'on appelle un mini-job et deux tiers de ces mini-jobs sont occupés par des femmes. Les mini-jobs, des emplois rémunérés maximum 450 euros par mois. Catherine Hartel les enchaîne depuis des années. Je suis naturopathe de formation mais je n'ai pas assez de clients. Donc la plupart du temps je suis sans emploi. Alors je fais des petits jobs qui se présentent, des mini-jobs, du babysitting ou de la figuration dans des films. Catherine est obligée d'accepter ses mini-jobs si elle veut conserver son allocation de chômage. Mais même avec ses petits boulots, elle gagne moins de 1000 euros par mois. Et puis surtout, elle ne cotise pas pour sa retraite. Les cotisations sont payées par la Sécurité sociale. Mais cela ne donne qu'une mini-retraite. On est un cas social toute sa vie si on ne se sort pas de là. C'est un piège. Je me sens vraiment piégée. Catherine préfère ne pas trop penser à demain, mais pour elle, comme pour de nombreuses compatriotes, l'avenir est plutôt sombre. On estime que dans 20 ans, la moitié des Allemandes qui prendront leur retraite percevront moins de 1 000 euros par mois, même avec une pension complémentaire. Comme vous avez pu le voir, c'est assez dramatique de devoir travailler jusqu'à 70 ans et malheureusement, c'est le, le modèle allemand euh, que copie la France, euh, que copie la Belgique, donc euh, c'est la référence en Europe, cette euh, réussite allemande. Angela Merkel a été réélue euh, pour 4 ans, donc ça va continuer sur cette même lancée et probablement qu'en France Macron va suivre euh, cette idée-là, ce programme aussi. Donc la classe moyenne va disparaître, euh, il n'y aura plus que des riches ou des pauvres et il vaut mieux que vous soyez parmi les riches. Pour cela, eh bien, comme vous avez vu, euh, avoir une carrière de 40 voire 45 ans pour avoir une, une retraite correcte, euh, ça va être de plus en plus difficile donc, vu qu'il y a beaucoup de, de jobs qui disparaissent à cause de la robotisation. Donc il est clair qu'avoir une carrière de 40 ans, si aujourd'hui vous avez une vingtaine d'années, euh, ça va être très très compliqué. Donc ça veut dire qu'au bout du compte vous aurez une retraite euh, euh, vraiment très faible sauf si vous avez eu une, euh, très grosse, euh, un poste avec une très grosse rémunération. Mais euh, la probabilité que vous arriviez à ça est quand même euh, très faible puisque de plus en plus, on voit que euh, les jobs euh, disparaissent, euh, que les entreprises euh, licencient leur personnel très rapidement. Que le travail disparaît dans les banques, les assurances, tout est digitalisé, numérisé. Donc il est clair qu'on va arriver à une perte d'emploi énorme dans les prochaines années et qu'il va falloir que vous trouviez une solution pour assurer des revenus tant au cours de votre carrière que pour assurer des revenus à votre retraite. Et pour cela moi je vous invite à envisager la bourse, à envisager le trading, à apprendre le trading parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous après vos heures ou bien si vous n'avez si pas de, de travail pour le moment ou si vous êtes retraité et que vous n'avez pas une bonne retraite actuellement, vous pouvez très bien vous inscrire à une formation et apprendre le trading et ainsi gagner de quoi vivre correctement. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à suivre, suivez des formations à la bourse des formations au trading. Donc il y en a qui ne sont pas très chères, vous avez ici en haut un accès à mes formations, les formations que je propose qui vous permettront donc d'apprendre le trading, d'apprendre la bourse et au moins d'assurer votre carrière, votre avenir au cas où vous n'auriez pas euh, suffisamment de travail, suffisamment d'argent et pour assurer donc des revenus complémentaires lors de votre retraite. Donc ça devient quelque chose d'urgent, d'absolument nécessaire pour la majorité des gens parce qu'on ne peut plus compter sur l'État pour nous assurer donc une retraite correcte et vivre correctement. Vous l'avez vu, les gens essayent de survivre actuellement dans des pays européens comme, comme l'Allemagne, comme la France, comme la Belgique. Donc je vous invite euh, très vite à y songer et à vous engager à suivre une formation qui vous assurera donc euh, des revenus. Les marchés financiers ne vont pas disparaître, donc ça c'est certain. Euh, les riches et les pauvres malheureusement non plus. Donc euh, il faut choisir la bonne catégorie dans laquelle vous voulez euh, vous installer euh, parce que la classe moyenne, elle est vouée à disparaître très rapidement. Voilà, c'est un peu dramatique, euh, je suis désolé mais je préfère vous, vous prévenir parce qu'il est clair que vous avez vu vous-même dans ce petit reportage que l'avenir n'est vraiment pas rose pour le travail pour les retraités. Donc il est absolument indispensable de trouver une compensation monétaire pour vous assurer donc un avenir. Voilà j'espère malgré tout que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous serez averti dès, dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver très rapidement dans une prochaine vidéo. Et j'espère vous donner des meilleures nouvelles. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas l'actualité. Je crains qu'il vous donnera des, des bonnes nouvelles. Il faudra vraiment euh, envisager de vous former et vous former à la bourse est vraiment quelque chose que je vous conseille. Voilà, à très bientôt, au revoir.